What the fuck? Salut mon mère Salut Doc, comment vas-tu? Eh hein bah, je suis heureux de t'en retrouver depuis de temps! <rire> oh, tu pensais bien m'arrêter? Oui, c'est vrai! Ah bah tiens! Ah ah c'est mes amis ceux-là! Ah bah ouais, je t'avais <rire> dit que Je fais pas bon. Alors, le jeu. le jeu, consiste en quoi, mon cher euh, hein. Doc? Le, le défi va être de manger des plus de glace froides, glacées le plus vite possible! Bah, la dernière fois, c'était des bains bouillants, maintenant c'est du glacé, c'est ça? Tout à ça. fait, voilà, passe du chaud au froid! Alors, est-ce qu'il va avoir non, sa, est-ce qu'il va avoir sa revanche, le... Non, le, gros sais. balèze. Hein. Voilà, c'était lui qui avait gagné le premier défi. Voilà. voilà. Alors, voilà. Oh là là <rire> <rire> <rire> Et euh, je, je, suppose que les glaces elles sont, elles sont bien glacées, bien, bien... Ah ouais, non mais c'est clair, ah, on va bien. Ils sont allés chercher l'Alaska. Ah et Matsumoto qui sont en haut, ça leur jeu. <rire> ils, sont <morts> de, <rire> ils sont morts de, ils sont morts de rien. rire. Ah, il en peut fait plus. Ah, mais les... ah, les... oh Ils sont allés chercher à l'Alaska Oh <rire> quoi les gars <rire> oh, là, là, oh, là, oh là là là là là là là là là et oh, là là et et puis, là pourtant, de... costau, ah, ouais, hein, là là là là là et c'est le premier qui termine toutes ses glaces, c'est ça Tout à fait. Et même l'arbitre. A... Ah il te du Amada, voilà. Amada, Amada, salut mon grand. <rire> Malgré qu'il m'entend pas, hein, bien sûr, mais.. Euh... Ils ont un peu des jeux un peu stupides des fois, mais bon, ah, c'est pas non. grave. Ouais. Donc, on voit que le, que le, le plus gros. <rire> il y en a même dur. sur le crâne le pauvre. Ah, okay. Bravo Joli Ah il a pas fini encore Mais regarde, il en a pas sur le crâne Oh Oh là là Ah oh mais c'est... <rire> c'est juste un Allez, la suite Allez. <rire> Délire <rire> Voilà On a retrouvé Alors Ça rejoint un peu le, le principe du tiroir. J'avais parlé un peu à la fois. Ouais. Donc euh, là, en fait, ils ont trouvé dans leur tiroir ceci. Mais qu'est-ce que c'est C'est un Batsuit Game, hein, c'est ça voilà, quand... C'est un, ouais, euh, un morceau de... C'est un morceau de Game. Hein. De... De la dernière fois, parce qu'apparemment ils ont les mêmes tenues, hein. c'est ça? Hein. Euh, oui, oui, tout à fait. C'est euh, oh, le même Banshee Game, tout euh... un petit peu avant. Tout à fait. Un oui. petit peu avant, d'accord, ok. Alors là, donc, ils savent pas ce que c'est. Donc là, c'est Yamashi qui ouvre. Putain, c'est une bombe! <rire> ah, pas cool! <rire> ça, c'est Matsumoto que vous voyez là, qui a le Amada qui montre montré du il sait pas quoi faire, sait pas quoi faire. Non, mais tu m'étonnes quand tu vois ça, t'as <rire> <rire> juste une envie de te tirer hein, généralement. Donc en fait, en fait vu que c'est Yamashi qui est ouvert, il laisse Yamashi faire. Oh, oh il s'est pris, une... oh, oh, pris une baffe, c'est ça J'ai pas ma, très ma, bien vu. C est c est un qui, euh, qui, qui, qui une baffe. Et il demande que quelqu'un vienne. Rendo ou Tanaka. Tanaka, allez. Tanaka, allez. Vous m'aider Oh non, là, non, c'est ouais. pas possible, hein, non, non. Pourquoi il doit couper les deux fils Allez, de fil. <rire> Allez, allez, seconde, allez. Oh là là Et allez, il arrive pas à le couper, c'est ça le cas Ah si, allez C'est pas pour fil C'est pas pour <rire> fil Oh, <rire> allez. <abonneur. rire> allez, allez, allez. <rire> Et forcément, il rigole, donc il va se faire couper. Et bien méchant Oh la tête! <rire> Et c est... C est, tu sais, en position là, là, là, déjà, ils que déjà ils, pour, mais, ils ah vont bah, se faire foutre derrière! <rire> Et Allez, la suite. Euh... <rire> Allez, maintenant, délire de karaoké! Alors là, <rire> délire de karaoké, ah, alors ça eu... consiste en quoi? Karaoké, je sais ce que c'est. J'ai eu moi, un énorme joueur, déjà. Je, je peux pas pas Oh, c'est très simple. Il y a deux équipes. Ouais. chaque moto, dans une équipe, une personne va chanter. D'accord. Ouais. Il va devoir chanter, chanter la chanson jusqu'au bout. Veut, Et l'autre équipe va avoir des moyens pour faire euh, arrêter de chanter l'autre équipe. D'accord. Et tu vas. Veux... Je ne pas Là, pour l'instant, c'est assez gentil quand même. Oui. Allez, allez, dans le pif C'est un éventail qui De la cire Ah oui, du scotch. Des bandes de cire. Et puis, il reste zen. Pour l'instant, il reste zen. Comment ça Attends Allez, allez, Et je crois que je reconnais la chanson qu'ils sont en train de chanter au karaoké C'est, je crois que c'est le générique d'un Naruto Je ah, ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr parce allez, que les je suis gassons, pas... Tu maintenant Et le mec il chante quand même encore, ah, hein. oui. c'est ça le piège oh Éventails qui vont s'y mettre là, mais tu vois bien qu'ils y vont hein. un collant sur la tête, mais bien sûr, hein. et et à à chanter ça ça pire. Oh Oh là, et et et et et et et et et quoi Ah oh, non, ah oh, non. Joli. Ah oh, je j'ai <rire> trouvé émotion. une bonne vidéo. Ah, ah, ah, génial un super, a... ah, super. Ah oui. Ah je t'aime. Ah, ah, ah oui, oui, ah oui, oui. aussi. Ah ouais, mmh. ah ouais. Allez autour du candidat suivant. Non <rire> mais. est-ce qu'il Y a, y a, y a, y a ce du Matsumoto. <rire> e... Ah mais c'est oui y a une partie du groupe. J'ai reconnu un petit là. Là il est là, lui il a. Quel Connor. Ah oui tu sais euh, le, le truc de euh, la Nintendo c'est tu sais, le. Oui on dirait de lui, le, le euh, 10 de, de... <rire> cuise. Le... Il se barre déjà lui. Il a pas envie <rire> de se faire défoncer. Il a une bonne tête Il passe, Faut qu'il passe, contre faut qu'il passe. Ouais mais c'est ça, il a pas le choix en fait. <rire> Ah je sais pas où tu trouves toutes ces vidéos là, mais là franchement c'est mort rêves quand même Ah merde il recommence, il a pas le choix en fait ah, ouais, Non, non Ah ouais d'accord Il m'a perdu celui-là regarde il y a Matsumoto qui arrive est arrivé Terminé C'est quoi ces lunettes à l'autre là C'était cool. ça Quand même, j'en s'en je quand même Bon, deuxième essai, il a perdu, mais bon, quand même, mais c'est mort de rien. Là, ils, ont pas, ils ont vraiment pas de limite. Non, hein. ah, non, non, mais tu verras jamais ça ici. Hein. Non, bon, non tu les on verras se répète, jamais. on se répète, mais... Allez, <rire> le prochain épisode, le prochain, la prochaine vidéo, excusez-moi. Allez, j'avais envie qu'on retrouve nos amis champions de délire de jeu, c'est tout con, on retrouve... Allez pour la dernière fois, on retrouve nos amis. Un, un partout, il y a un partout, un point partout. C'est la belle, c'est la finale. Ils vont jouer au oh, un de trois soleils. De <rire> trois soleils, même, même les jeux les plus classiques, les... plus normales. Et puis non, <rire> pardon, c'est juste. C'est vrai que tu vois que le, le, le plus grand, il a un peu plus de graisse tu, que l'autre. Mais, quand mais même. tu vois que le, celui qui a un peu plus, un peu plus de noir, il y a toujours des statues, tu sais, des profils de statues, tu sais. T'as bougé Ah pour toi c'est Chichi, il va Je dirais le grand, mais je suis pas sûr après. Alors, je rappelle que Homer ne voit pas les vidéos, bien sûr. Allez, <rire> <rire> <rire> Ouais Bravo Homer Et je confirme bien, j'ai pas vu la vidéo. Euh, non, mais bon! Je... <rire> Et là, ben, on se finit avec, bien sûr, une petite page. De publicité! Oh non! C'est un truc d'insecte, c'est ça? Une pute pour voilà, euh, la bombe d'insecte, hein. C'est hallucinant! <rire> <rire> oh là là Allez, Aubert Alors. Doublement de pub, je vais me faire une pub supplémentaire. Ah, c'est oh, gentil. Un... oh merci. Juste C'est gentil de me donner une autre pub. Gentil. Tu vas droit en oui. Oh oui ah. Oh mmh. Oh Oh ah, oui. <rire> voilà. Bravo, Merci <rire> de nous avoir suivis pour ce ouais, match. Merci de la à 5. Merci euh, euh, à vous. prochaine pour, pour le 6 euh, à puis salut les geeks.